Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez, là aujourd'hui je vais vous montrer un nid de frelons dans un volet, un frelon asiatique. Donc je vais prendre le matériel avec moi, après je vais m'habiller, je vais vous montrer ça. Fermez la voiture. Bon, vous allez bien, hein pas beaucoup de, de nids en ce moment, hein ben voilà, on est sur une mauvaise année Il enfin, y, y en a, hein j'en fais des nids, mais pas assez pour, pour les filmer en fait allez, Je vais aller voir ça, je vais vous montrer ça, j'espère que le client ne va pas sortir Il faut que vous restiez dedans Ne hein vous inquiétez pas, je vais trouver le chemin Je vais faire le tour, mais rentrez dedans s'il vous plaît D'accord Parce que Oui, vous rentrez dedans, parce qu'après s'il y a une attaque, j'ai pas envie que vous fassiez piquer je passe par là. Allez, à tout à l'heure, je viens vous voir. Oui, je viens vous voir quand j'ai fini. À tout à l'heure. Bon, vous voyez, il faut faire attention parce que c'est une personne âgée. Et j'ai euh, l'impression qu'il qu veut venir avec moi, en fait. Mais on ne peut pas. Là. Allez, je fais le tour. J'ai la combi qui va tomber. Alors, c'est ici. Je vais poser tout ça ici, comme ça, j'irai ma m'habiller après. Allez, je vais vous montrer ça, ah, je vais vous montrer, vous voyez on est sur la terrasse ici, ils ont l'entrée, voilà, terrasse pour profiter de l'été, et le nid de Frelon, il est, vous allez voir. Donc vous voyez, on est sur du frelon asiatique, dans un volet donc ça peut être dangereux, surtout à cet endroit. Donc là, je vais m'habiller, mettre la combi, et on va aller traiter ça. Alors vous n'aurez pas une vue sur le nid, mais on va voir s'il y a beaucoup de frelons ou pas. Allez, à de suite Et c'est parti pour le combat, on va aller voir ça, on va tourner la caméra, j'espère qu'on va toucher le nid. Donc, quand on est dans des cas comme ça, c'est un peu difficile parce que, à le pic, je n'ai pas senti le, le nid. Donc, il va falloir attendre. Malheureusement, mettre un peu plus de poudre. On va voir s'il y a des frelons blancs qui sortent ou pas. On va essayer de toucher le nid avec. Euh, je l'ai touché. Là, normalement, je l'ai touché. Voilà, on les voit sortir blanc. Donc vous voyez, c'est plus difficile dans un volet, surtout que vous voyez le coffrage est quand même assez grand. Euh, le volet était ouvert, donc euh, comme il ne nous ferme pas, automatiquement ils ont fait le nid un peu loin. Mais voilà, là, ça sort, ça sort. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Regardez, il y en a un là. Allez, on va sortir. Vous allez voir le sol. Regardez-moi tous les frelons au sol. Allez, on va se reprotéger. Allez, on repart la voiture. Attention que ça ne nous suit pas. J'espère que le client ne va pas sortir. Parce qu'il a l'air de vouloir sortir, et d'aller voir ça depuis près. Surtout, il est sourd. Donc, il va falloir que je lui explique bien fort. j'espère qu'il va comprendre. Parce que là, il ne faut pas qu'il aille sur la terrasse cet après-midi. Ah là là. Des fois, ce n'est pas toujours facile. Mais ça reste un beau métier allez je vais ranger tout ça je vais aller voir le client j'espère que cette vidéo vous a plu elle n'était pas très longue mais ça fait toujours plaisir une vidéo avec vous moi je vous dis je vous fais plein de gros bisous un petit like un petit commentaire des familles et moi je vous dis à très bientôt les dédés. quoi t'es pas abonné à des délais alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve ah